Pa pa boire, sa kap pas gué ou de pas boire, ça qu'a yo, pis pral, pitrice, si nous comprenons bien. Dernières nouvelles, la dans d'un pays étranger concernant des drogues a dans un pays nous bagarre vraiment grave. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Un moment pour une petite nouvelle pour vous. Joli à un bien plaisir à chaque fois une chance pour nous informer ou sur Chanel information. Le value gros so qui a sauté après après sanction sautée tout partout soit Canada ou États-Unis. le moment n'a pas allé à la plaisir parle dans un pays maintenant gros problème dit États-Unis chercher qui depuis quelque temps a subit pression les Etats-Unis. Cependant, ça aurait été vraiment compliqué et question continuer poser. Qui qui est, qui les fait qui fait qui fait qui fait qui est, qui qui fait qui Mesdames, Messieurs, qu'on déconnecter, pas aller, rester ensemble avec nous. Point ça, y'a, à clotte c'est pour faire si j'ai une nouvelle là pour aujourd'hui. Songez à abonner à Sofia TV 83, si vous pouvez faire ça. Et t'en faire nouvelle là, plus loin. Y'a l'autre ami capable de bien informer. Konsatu, à tout, la communauté de a grandi, n'a capable de former, informer, auditoire nous, sur tout ce qui a passé, sur la République, dans les affaires politiques, sociales, économiques. la tortue. Même si pas n'a pas dormi dans Dieu, il n'y pas n'importe quand, il est capable de venir prendre. Mesdames et messieurs, di nous disons, pas de courir, Et n'y a pas de courir. Il pas courir. Il gros a là. Entre le Canada et les États-Unis, des gros gros tôle. Normalement, les moun. non, la drogue, ou pas vous en Haïti? Mais il n'y a pas de vin, il n'y a pas deux fois des descente, pour avez une bruyure? Non, des et pour des recherches plus approfondies, ou des cargaisons d'armes qui te rentreraient. Et pour des drogues qui t'étaient passé et pour te joindre plus de détails. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de détails, il y a des floues. Il n'y a pas de clé. Parce que Clinton, c'est lui-même qui met Yuri. Détails, mais il n'y a pas de concret. Il y a une pile enquête qui fait des dossiers qui a cherché et pour être mm -hmm. capable de venir avec vraie décision pour capable de mettre des dossiers sous le dos de la et voilà pourquoi les Donald Trump est là. Eh bien, même direction Clinton a demandé pour te laver. Même direction pour te capable de retirer. Vous êtes à Chita avec vous pour demander comment vous êtes capable de retirer. Parce que vous qui bon Ça, hein? c'est pas en 2020. Ou, ah, 2020 ou. En environ. Vous êtes à qui bon hein? Et qui est-ce que nous nous besoin pour Haïti hein? C'est États-Unis Canada. Qui sont alliés Des deux groupes qui ont nous sommes les républicains et nous avons les démocrates. Mm -hmm. En deux chambres, nous avons a pas qui grenade dans est capable de prendre une décision. Pour que la décision passe devant un tribunal, pour que la décision soit valide. Moi, par ne sommes pas capable pour comprendre ou pas après pourquoi vous? Pour que ça passe, il y de, a deux de directions qui gouverner. Côté que on fait une erreur, pour n'est pas capable de monter. Cela veut dire ça que dit son match de boxe, match de boxe y. Et est Et c'est ça que nous même nous voulons pour Haïti en tout. Côté que les batailles qu'a ont là, côté que la République n'a pas quitté Negsayo, qui est tout Yo, pa a yo ki se démocrate, toutes prendre toute décision. C'est peut-être ça que yo, Donald Trump prend des décisions démocratiques en face. Ça veut dire, que nous qui été opposés à des choses que nous avons fait. C'est là que nous avons fait une grande bataille. Ça veut dire, ils ne peuvent pas de décidé d'enlever de nos gens parce que les républicains ont vos yeux. Sous le dossier, ça veut dire nous ne peuvent pas décidé de faire. Républicains les républicains ne peuvent pas dossier pour tout craser. Mais quand vous êtes rentré dans la corruption, dans deux pays, il faut que vous mais c'est ça que nous-mêmes nous, nous besoin tout pour Haïti pour l'Haïti que nous-mêmes nous prenons. pour Haïti changement que nous prenons. hein côté que classayo te a pour yo te changer Lave non, la yo te de, pour yo te de laver non youri la tortue mais on besoin d'une aide des républicains pour être capable de non youri la tortue et bien le président Donald Trump lui-même il ne faut pas de qu'on rien. Des dossiers en Haïti et yo. Tout ça, il est connu pour que le président Jovenel Moïse mette tout nègre en bas et brûle nèg Fini. Mais nous connaissons que le président Jovenel Moïse, tout le dossier, il en préparé tout avec tout le euh, monde qui était impliqué dans les armes, dans les drogues. Et puis, ça, y est directement devant le gouvernement américain. Maintenant, c'est la bagaille la belle, oui. Les gens parlent des démocrates, les gens parlent des républicains, les gens parlent des lib libéraux et conservateurs qui sont au Canada. Cela veut dire que n'ont pas de gouvernement par rapport aux décisions pour laver les gens comme ça. Ils n'ont pas de décision parce que ça a fait qu'ils sont illégaux, qu'ils doivent utiliser le côté même encore, ils ont été opposant. Et c'est là que nous mêmes nous disons, Haïti suppose que de deux partis politiques là-dedans, côté que, que des opposants, leur fait yon erreur, leur cause un tort, leur cause un problème, et bien, vous mettez la figure devant le peuple là, maintenant, vous faites le peuple là encore, pour que vous jetez vous en bas. Je dis, c'est là ça que nous mêmes nous C'est de la préparation de la jeunesse demain, et pour le mouvement de classe politique en Haïti. De classe politique en Haïti, ça pourquoi j'aime faire. Là, sous Varabon, sa yo qui là. En Haïti, comment yon a pu mette, yon prédit de mette par le corps Maintenant, Mètenant, yon opposant, yon dou, fokè même mwèm gen tel ministère la même. Ministère, commerce, ça c'est pou pour yon. Ok, se yon la, c'est que ministère commerce, Avec yon Ils Haïtien, Yo pas pou el pou kontyo, non? Eh, son pabli, son son, son pabli dit. yo pa formè pou pos, yon pwèm Yo pa formè pou pos, la yo pa formè pou pos, la bien et messieurs, pas pour poste là. Mais tout pas pas c'est le besoin que Haïti maintenant. La préparation de la jeunesse. La préparation des jeunes en pays. La préparation côté que nous dit, que la classe politique change. Et me nous. Nous, la classe politique qui est en Haïti, c'est un bon fatra que nous même nous disons, nous avec eux jusqu'à ce que nous y pété. pas politique pays encore. Mais il faut qu'il y ait un remplaçant. comprends faut qu'il y ait un Présentement là, la, Yuri La Tortue pas le droit présenter la politique haïtienne encore. Mais il faut qu'on gens qui va placer Yuri La Tortue qui était sénateur. Par bah, contre, tu comprends? Faut qu'il bloqué. Faut qu'il est Parce que déjà nous-mêmes nous, nous faisons travail pas nous. Nous-mêmes, les jeunes qui sont résolés, nous faisons travail pas nous. Mais tel Yuri, oh! <coughs> non bataille ça. Maintenant, veut Foucan, qui te gagné au Cailamel, va ça qui était droit rentrer pour Michel Martelly, qui a conservé le droit pour Michel Martelly. Maintenant, qui t'a fait qu'Agéson Zam rentrer Evé Foucan, hors oh, complètement, n'est pas à représenter la politique haïtienne. Nan. Mais c'est la bataille qui a fait là. Et c'est la bataille qui est nous là. Quand on est que le monde sont exclu complètement de la réalité maintenant. Pour que vous pensez après vous, c'est Mais, il faut que nous bataille pour que même les gens ne soient pas venus régénérer les gens pour pa passer par eux-mêmes, Parce que le gouvernement qui est en Haïti, son gouvernement, chaque monde pour un petit bout. C'est peut-être que ça nous est toute institution. Pas jamme fonctionner Parce que les gens qui ont à la tête de direction de vous, sont bonnes guayules, sont bonnes ravettes, ben sont bonnes sensibles, sont bonnes C'est moi de vous. C'est quoi les collé. C'est un bon monde fou. Yo Haïti n'est so... pas de politicien. Il a sa direction. Yot a sa direction. Yot a sa vision. Haïti n'a aucune ge... direction. Maintenant, DIE, on ouale avec DIE. Il la tortue. Il y a des connaissances de gens qui droit, quel que soit le pays qu'il y Automatiquement, ou s'y si pose, arrêté à moins que signification drogue la, signification contrebande n'a pas même signification avec eux c'est même bagage là page, depuis ces drogues depuis ces droits glissés ou supposé si arrêté? maintenant là gros travail qu'a fait sous deux, Yuri la Tortue et Joseph Lambert et Nek qui nomme le dossier drogue en Haïti gros travail qu'a fait là mitan des de un pas oublier c'est c'est même groupe Michel Matéli a qui sous pouvoir. C'est mm -hmm. bien, oui? C'est même groupe Michel Matéli qui se tout, li, qui sous pouvoir. Et c'est même groupe Clinton Nantou qui a travaillé avec lui qui sous pouvoir. Mais maintenant, automatiquement, le Canada même peut pas comprendre ce qui a passé là, dans moment. Parce que les gens ont des dossiers de drogue sous dos. De do, des dossiers de drogue sous dos, do, normalement, il faut même éliminer. Faux que yo vine de yo. C'est peut-être que nous, Guy Philippe, yote juste fameuse yo. Au moment que était avez que Guy Philippe, yote dossier il soudol a le yel. Maintenant, Yuri la Tortue, Joseph Lambert, exclut complètement dans la politique haïtienne. Et c'est tout ça que nous même nous avons cherché. Retire Pinez sa yo en dans la politique pays d'Haïti. D'yi et maintenant, l'abtan juste yon son pour l'alpon Yuri la Tortue. Là prenne juste son pour la Joseph Lambert. Deux mouns sa en parlant avec l'autre équipe sa yo, nous n'avons pas besoin de nommer l'autre non. Parce que nous connaissons en deux pays, nous avons un animal politique et nous avons un bestiol politique. Nous avons tous deux ces mêmes bagayes. Mm -hmm. Nous avons Yuri la tortue. qui est la politique pour de faire des mauvais bagailles dans deux pays. Hein? Et nous avons Joseph Lambert, qui est un animal politique. Maintenant, nous mêmes faut nous fiers de travail par nous nous mettons sous des têtes qui t'a le pays. Toutes des têtes qui sont passé pour capable bailler pays. Qui c'est Yuri la Tortue et Joseph Lambert. Maintenant, pression nous, maintenant c'est rivé en plus gros détail à parler là. Côté que Yuri la Tortue pas supposé en Haïti dans le moment qu'il a parlé là. Parce que le Canada et les États-Unis reconnaissent que Yuri la Tortue, le dossier de drogue. États-Unis reconnaissent parce que c'est pour poil de elle. C'est pour de direction de l'IA. Maintenant, qui ça y'a appuie? Pendant qu'il faut entendu, soit en Haïti. Il faut que Joseph Lambert soit en Haïti. Maintenant, c'est pour parler qu'il fait que le Canada. Il y a Qui l'a? Comment? Et nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord pour y en Haïti. Parce que le dossier de l'oxydol. Nous ne sommes pas d'accord pour Joseph Lambert encore en Haïti. Parce que nous sommes des Maintenant, qu'on écoute plus ce que nous parlons bientôt, là. si nous là, il y de deux mois, vous est pour qu'on quitte le pays. Pour qu quitte. Qu il faut qu'on nous le quitter. Parce qu'il est reconnu à l'échelle internationale comme un drogue-dealer. Elle est sanctionné par le gouvernement américain comme nous drogue-dealer. Les sanctionné par le Canada, comme nous le C'est maman moment, pas moment, pas maintenant, pour camper pour dire, ça n'a fait là. Pas de monde qui est le drogue, qui est libre. Pas de monde qui la corruption, qui est clair pour libre. Maintenant, c'est à nous même, Bientôt là pour nous demander ça qu'a fait si, a, si a, on tu chercher l'autre pour que ça y eu même eu, pour que ça y eu même eu là toujours pour qui ça ça est là toujours maintenant bataille pas nous c'est là pas le plus belle côté que nous parlons, convoquer parce que y a pilette qui lance déjà il y a pile dossier qui lance déjà maintenant comment que Yuri la tortue nous reconnaissons, lui elle veut nous reconnaissons, lui parce que faut que nous nettoyer pays d'Haïti nous savons pas se poser en dans pays encore se débarrasser de la classe politique haïtienne maintenant c'est là que nous gagner contre maintenant c'est là que nous mêmes nous disons. Ce n'est pas dit. Allez bien dit, mesdames, messieurs. bien Ce n'est pas dit. Vous sanctionné. Mais nous prenons la drogue. Pas de grand monde qui nous prend la drogue. Que nous quittons dans le pays de la Nous prenons pour nous sanctionner pour nous prendre la prison. Et nous excluons tout de tout ce qui relève de la politique de notre pays. Maintenant, le plus gros problème, pas nous maintenant, c'est que Yuri n'est pas capable de parler en dedans de la politique. Et nous connaissons qu'elle est venue prendre. Vous êtes bien oui quand bien oui est parler avec nous. Elle est venue prendre jean maitre Aristide pour dossier drogue. jean maitre Aristide a obligé te bataille contre le gouvernement Clinton pour qu'il te prouver l'impact de la drogue. Ils vous mettez trois grands, mais vous allez chercher, vous gardez. Vous vous êtes obligé de dire, ok, bon, pas de problème. Vous vous excluez complètement. Nous ne pouvons pas mettre dans prison, mais nous dans le pays. ou pas se poser sous le sol Parce que seul là, nous avons un accord avec Haïti, nous dossier droit drogue. pas se poser là. Et c'est ça qui est bon, nous. j'abet pas pas capable de faire mandat dans de pays. Parce que dossier droit drogue est sur le pays. Vous vous prendre avec DIE, vous vous êtes prendre, vous parti, ils vont vous ou ont même arrêté le même pour les prendre en prison mais c'était sous dossier droit de qu'il et puis avec ampil enquête qui était vint faite et bien vienne vint vienne Laisse passer mais il pas supposé rentrer dans la politique haïtienne encore Je bah, ne si pas bah, si nous, nous comprenons nous Jean baptiste Aristide depuis le temps de politique lui obligé que tête fait mal il pas capable présenter la politique haïtienne encore tu es dit, que nous avons de la valasse. J'ai n'a pas par aucun pouvoir pour le parer de la politique. Maintenant, et c'est ça que nous voulons de Yuri, maintenant c'est ça que nous voulons de Lambert. Parce que Negsa, ils même capables de nommer un grand monde. Ils sont capables d'aller avec un grand monde, pendant que ils ne parlent pas là, nous ne pas parce que nous connaissons Haïti déjà. Maintenant, force pas nous, hein. combien même te pour de nous avons été pris pour dossier drogue. Que vous doutez la drogue, vous mettez mes souli. Maintenant, avec tout ça qui fait, avec toute enquête qui menait, avec combien de fois que vous descendez de avion blanc en Haïti, dans la direction, de la tortue. Maintenant, avec l'enquête qui menait, à ce que vous avez droit à bloquer la tortue parce que vous êtes non. Maintenant, il y a toute légitimité, il y a tout droit pour vous bloquer vous la tortue parce qu'il y a une Maintenant, il y a la tortue coupable de drogue. Joseph Lambert coupable de drogue. Hervé Foucan coupable de drogue. Ronnie Celeste coupable de drogue. Et tant d'autres encore, Gratia Delva, ainsi de suite, Don Kato, ainsi de suite. Mm -hmm. Ils ont bloqué ça parce qu'ils ont tout dossier, ils n'ont coupé des droits. Mais qui s'est fait en pays encore Pendant que DI et lui-même, la justice, ils une décision. Et c'est là que nous-mêmes, nous mettons pression sur démocrates là. Parce que les Canada, même qui ont fait vert, les gens ne sont pas encore pas Ce n'est pas à Canada qui pourrait chercher. C'est aux États-Unis. Maintenant, il faut que nous demandions les États-Unis, ça y a un pour y Ils n'ont trop de temps. Il y a un peu de temps. Ça l'a pris si, hein. pour y aller, Joseph Lambert. Il a misé trop de temps. Si vous avez misé trop de temps. Ça l'a pris pour y aller, Foucan. Est-ce que c'est le gaz qui va gagner? Il y a un gaz qui va gagner. Si c'est le gaz qui va gagner, il y a un Mais c'est là que la bataille, là, Les nous dit que faut nous retirer classe politique ça en pays. Il fait déjà. C'est l'entrée. Les Américains pour aller chercher les gens. Et c'est là que nous-mêmes nous avons pris en bourrique. dire nous pas dire Oh non, non, c'est Haïti lien. Non, Jodien, fuck les États-Unis. Parce que DIE est en place pour prendre parce que tout le monde est reconnu coupable. Et il n'y a pas dit le moment. Le moment où nous là Joseph Lambert n'a pas dit un mot Il a la torture reconnaître qu'il coupable. Est-ce que c'est ans y'a plus? Parce que c'est le qui est en jouant, il y lui même avec Michel Martelly. Ou bien, il faut a besoin de prendre sur le fait, nous pas à Il n'y a pas rapport à prendre sur le fait. Pas avec faire ça, madame. Il n'y a, a pas à sur le fait là même. <coughs> <Ouais>? <coughs> enquête, peut-être que l'enquête peut bah, a... n'y pas assez pour toujours. Non, enquête là, c'est. <coughs> Décision, il n'y <coughs> a ça. là, c'est tout le bagage fait. Maintenant, c'est garder, garder. Parce que les ça qui ont, ils ont, y a gardé nous. Maintenant, il a gardé la communauté haïtienne. Mais maintenant, nous ne pouvons pas quitter les gens qui nous C'est là que nous-mêmes, nous ne pas nous retirer Haïti. Vous pouvez comment vous yon, yon, yon. Retirer nex sa en dame pays Parce que la classe politique la Fok li change Tout nex a yo, reconnu coupable Maintenant nex yon pas que place La classe class politique la fok li change C'est là que nous mêmes nous mende que jeunesse la reprend Et C'est pas même mounio encore. Et c'est là tout Nous ne venus de Pas de mener la même direction en quoi En dame ya Vous n'avez pas de reconnu coupable Vous n'avez pas de parler des je ne vais pas parler de eux. Pour qui ça Il y a des nègres qui ont de en Haïti. que des moments où, Son messieurs, reconnu coupable. Foucault a été reconnus coupable. a coupable. coupable. Machala Michel Martelly. Kote ke negyo tap fait deal de drogue sous la mer pour passer pour yon kapap vin venir yo directement la Okaï. Qui yes, kai ki yes, Martelly a dormi la Okaï, Eve Foukan. Negyo te ge fait yo kle kle la main yo. Est-ce que c'est le moment où ils que quitté Eve Foucault pour parler même jave, même Michel Martelly. Parce que Michel Martelly, dans moment moment, c'est un gros point qui est Parce que c'est lui-même qui a brûlé tête pays là. C'est lui-même qui n'a pas accepté pour être voyé, pas bien formé, la Suisse pour sa Miandal. C'est Martelly qui a tout le dossier pour que la mort président Jovenel Moïse de passer en papier. Et ça peut pas jamais fait. Parce que matéli, fok faut fok li, li, li arete. Bataille contre matérial, fait carré. présentement là, c'est matéli qui a dernier maillet la, qui dit, ouais, j'en ou nous, elle connaît pas les paysan. Hein. Ah, ah so, il eh, y son pays, qui ça, ça. Ah, son c'est pour un pays lié. Eh, mais il ne pas payer pour ne pas payer tout. Il ne pas payer pour ne pas payer tout. Le même, qui a un bout fil parler le gouvernement ça là. Qui c'est le gouvernement démocrate là. Mm -hmm. Parce que là, ça. Parce que là, tout ça. Parce Lire, mettre tout toute ça ouvrez. Matéri dit bail Haïti au complet à le gouvernement li, démocrate, lui plein de payants. Ok, Matéri irait mettre payant. Pas guéri que a fonctionné là que Matéri pas bail en Haïti. Et c'est là où on a bataille tout. là tout. C'est là où on a gommé en tout. Et c'est là où nous voulons retirer négiot tout. C'est Matéri le coupable de tout ça gagné en Haïti à moment. Avant, c'était jean beth Aristide qui commençait le mouvement banditisme en Haïti. Hein. C'est lui-même qui a créé la métier, manchait, la métier, métier ou... c'est lui-même qui menait le kidnapping en Haïti pour être capable de camper en de pouvoir pendant longtemps. Materi vini, materie crase sa net. Materie crase sa net. Materie détruit Haïti au complet. Mais là maintenant, nous ne pouvons pas camper pour nous garder. Michel Martelly, comme ça. Et c'est lui, tellement sauf souffle de pays, il dit, mais il n'a pas gardé où elle y prend, où elle te prend les États-Unis comme pays. Mm -hmm. Il dit, les États-Unis, c'est les États-Unis qui sont pays. Aujourd'hui, là, nous avons un pays pas ne parce que c'est Martelly qui est en tête maintenant. que tout monde a mouru, c'est Martelly qui est en tête. Li. Tout le monde a passé misère en République Dominicaine, tout yo, yo tout a passé misère à cause de Martelly même Matrisat a signé avec la République Dominicaine pour que il pas pas signer pour mon yotel arrêter non il signait pour que chaque haïtien va 20 à 25 dollars chaque mois pour lui même pour être capable jeune bagaille tout qui veut dire pas jamais dire en faveur peuple là non il pas jamais travailler pour peuple là non ça fait pas lit après régler tout lui que ouais en République Dominicaine là maintenant c'est même matériel meteu Le problème peuple là là maintenant que nous, eh, y'a pren a, a ça, y'a pren a c'est même travail, Michel Martelly. Chaque Haïtien en République Dominicaine, chaque mois, pour traverser les frontières, juste mettre les pieds au bon Haïti, et pour traverser le 25 dollars US. Travail Martelly. Parce qu'elle a travaillé des concerts avec la République Dominicaine. Maintenant, le DIE, go gros, gros travail, fait là l'égalité du Canada et c'est peut-être ça nous-mêmes nous le nous camper pourquoi Pok, nous, fok, est DIA, prend, en bloqué nous bloqué oui, nous même dans le Canada parce que le Canada Canada le premier ministre du Canada reconnaît que diee la tortue fok diee al joseph lambert et qui sa yap tant La là maintenant contrôle la pas la yo encore bataille nouan bataille peuple haïtien vivant à l'échelle internationale surtout au canada bataille pa nou an fait déjà la réponse est claire yuri la tortue joseph lambert elle veut Foukan si pose Lan men américain diee supposé yo maintenant problème pays problème nèg ça pas la canada encore décision pour le Canada de prendre contre vous vous prenez déjà maintenant vous me avez dit messieurs pour que une décision contre la Joseph Lambert et le Canada reconnaît même Joseph Lambert par, pouvoi pou la par pou mem, de pouvoir pour le Naitien vous ne pas le droit pour le pays parce que selon vous vous reconnaît comme des coupables comme des drogues de quel que soit où on est, qui se droguait, et eh bien automatiquement, qui soient au fait, Yo, Arito, le Canada l'avait mêlé sous Lambert, il l'avait mêlé sous Eve Foucan, il l'avait mêlé sous Wenicelestin, il l'avait mêlé sous Gracia Delva, il de l'avait mêlé sous Yuri la Tortue et autre encore. jean betran Aristide, même là nous, jean betran Aristide là, en Haïti, dossier terminé au Canada. Parce que l'on le reconnaît les coupables dans le dossier d'un pays d'Aïtien. C'est pour ça que nous avons que monsieur C'est pour ça que nous avons que monsieur obligé, rester. c'est le ce président Jovenel Moïse, c'était un petit après pendant quelques jours pour le passer, parce qu'il a bloqué partout. Mais comme nous même en tant qu'Haïtiens, nous pas de qu'on qui s'est qu passé dans le pays. Nous avons juste eu un côté, n'a avons regardé, et puis nous avons que un gros tour, nous fait. Présentement là, il y a des nègres qui ont mis le mais il y a des vannes, il y a besoin de retirer des dossiers qui gagnent en Haïti sous nos nègres pour faire la peuples en autre chose. Et c'est peut-être ça qu'il n'y a pas de peuple courant en de pays, parce que a pas peuples ont accès à l'information. Il y a des peuple qui pas accès à l'information. Quand il y a ou pas de honte, il y a pour le peuple pas accès à l'information pour le peuple capable toujours rester dans la médiocrité pour des gens qui de les gens de ne pas jamais connait que yuri la tortue il sous garde pour venir en Haïti des monde Haïti n'a pas même connait que yuri la tortue avec nous là il il j'aime jarre il pas qui non c'est pas il la tortue pas à le moment n'a la, la pas là Joseph Lambert pas le là elle veut tout pas à dormir. Le moment là, n'importe quand, tu vas te en Mais c'est ça que le Canada lui-même, il l'avait mêlé. Sous les, mêmes, les, mêmes. les maintenant, reste là, à dit etats États-Unis maintenant, qui pourraient le dire. Les gens fini fini. Travail par Canada sous les, les il fait le déjà. Maintenant, la classe politique là, présentement là, ils ne peuvent pas représenter la politique paysan. Lambert ne pas représenter la politique paysan. Eve Foucault para présenter la politique payante. Wenu Celeste para présenter la politique payante. Gracia Delva para présenter la. Don Cato para présenter la politique. Je dis, c'est pas ça, oui. C'est la plus belle bataille que nous gagnons contre les oui? là oui. Là, là, nous voulons que nous rester confiants dans la bataille pour nous pas mollir. Pour nous pas mollir. Quelle que soit la, la forme que nous avons tournée avec Michel Matelit, par il L'expiré est-ce que nous avons une bataille qui n'a pas dans ce lit Est-ce que nous avons une bataille qui n'a pas dans ce lit Quel que soit la forme, même si le parc président Haïti encore, quel que soit la forme là. Monsieur t'apprendre pour juste la vieille Mais c'est là nous besoin la jeunesse là pour venir remplacer Malcardis ça Nous avons besoin de la jeunesse là pour pas penser qu'il y a pas de place dans le pays là. Pour tes nèg ça yo en OKK. L'an n'est pas de forme, yon pas à ni pour sénateur ni pour député en le pays d'Haïti. Place là yon va quand maintenant. Et c'est une bataille, ça nous même nous t'a fait. Et c'est une bataille, ça nous y est. Et c'est un gros, gros mouvement, ça. Nous même parfois nous pensons que, mais qui ça va passer à Haïti? Haïti sous une direction. Mais nègre présentement, yon ouè que Haïti, peuple a pas campé. Peuple a pas tenu après Et ouais yon, si yon a fait, si yon a fait, si yon a fait, si yon a fait, a fait, si yon a fait, a fait, si yon a fait, a fait, si yon a Deuxième indépendance, là, l'île en route. Les ce que pour vous, La tête, la cerveau peuple en Haïti, mais ils ne pas à l'échelle internationale. pas Ils ne sont pas à l'échelle internationale. Ils ne pas dans le Canada, ils pas les États-Unis, les États-Unis et le Canada, pas aucun rapport pour Ils ne a pas encore Ils ne pas vous, bataille là, ou pas faire pour dire, « ben moi, pas bataille déjà. Médiocrité a fait avec Loukodésir, médiocrité a fait avec Nek en Haïti, c'est pour qu'il y ait encore de l'ignorance en deux pays. En. À l'échelle internationale, c'est bye bye. C'est terminé. Il n'y a pas de classe politique dans le dossier encore. Il n'y a pas de reconnaître encore comme monde encore. Il n'y a pas de représenter pour n'y y pas de la politique encore. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est là que la bataille la belle. Là. Et c'est là que moi-même, nous parle pour nous comme si, pour nous arrêter, ok, bon, il pays a prêté comme ça, j'en ai rien. Parce que nous devons nous lever pour payer à a comme ça, parce que le pays a flat. Le pays a mort. Et c'est là que nous devons qui étaient pays comme ça. Parce que gens qui font face pour représenter maintenant le mouvement du pays. Parce que tous les gens qui sont là sont plus les gens qui sont présentement là, où les gens pas acheté pour nous mettre. Maintenant, il faut que nous refermions la, la classe politique là faut que nous réformions la classe, il faut que nous réformions la nou jeunesse, faut que nous assurions la jeunesse, mais mes pays. Et c'est là que l'autre côté nous dit, nous que bataille pas nous, là mais nous. Et là que moi-même me mw dit nous, bataille pas nous, il clair. Et c'est là que nous, e, faut que nous allons chercher parce que présentement là, pas y ne pas passer devant la justice, non tout ça, nous, a fait un pays là. Tout illégal, oui. Mettre échoué, oui, un pays là. Mais DIE, là, moment, juste un bouton pour le parti, parce que le Canada qui a fait vert pour la tortue et pour Joseph Lambert. Le Canada qui a signé arrêt, ça ou déjà, à D.I.E. Maintenant, arrêtez pour nous-mêmes, pour nous dire, États-Unis, qui sont encore. Le Canada va fait vert pour Le Canada parle en règne encore. Canada parle parler avec eux encore. Maintenant fait vert là mais États-Unis qui ça y a encore? Qui ça gouvernement démocrate a pour aller mettre l'aventure en bas <muches>